Bonjour, Amina Fofana. Bonjour, madame. Euh, vous êtes une activiste malienne très engagée dans la société civile malienne. Euh, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation ce matin. Euh, pour commencer, je voudrais que, même si moi je vous connais déjà, euh, est-ce que vous pourriez vous représenter à nos auditeurs de k Afrique? Ouais. Avec plaisir. Bonjour, Afrique Info. Bonjour, tout le monde. Moi, c'est Amina Fofana. Je suis membre du mouvement M5 RFP, membre du mouvement MDP, du mouvement politique MDP. Je suis aussi membre du mouvement Yerewolo, Debout sur les remparts. Et aussi, je suis membre du CNP. Alors, merci Amina d'être là. Je suis architecte, je suis architecte aussi. Architecte de formation. Oui. Ah ben c'est important de, de le souligner. Merci pour cette présentation. Ma première question, Merci. Amina, pour vous, c'est que, vous, comme vous le savez déjà, le sommet du G5 Sahel s'est tenu à Niamey le 15 et 16 février dernier. Alors, pour vous, quel sera l'impact de ce sommet sur la crise malienne euh, D'abord, euh, je commence par saluer la mémoire ou m'incliner devant la mémoire des militaires qui sont tombés sur le front de l'honneur. Euh, je salue mes condoléances à l'endroit de leur famille et aussi euh, les victimes civiles qui ont été euh, pour certains que des dommages collatéraux pour arriver à leur fin. Donc, ce sommet est une indignation totale pour la population malienne, pour le peuple malien, euh, parce que c'est un sommet euh, farfelu qui, c'est-à-dire, c'est une mascarade qu'on a présentée au peuple malien et au peuple africain, et, qui, et une mascarade des présidents, une mascarade, mascarade honteuse des présidents du G5 Sahel, euh, qui ont pris les instructions euh, du président français Emmanuel Macron pour faire un sommet qui, vraiment, qui est sorti de son contexte totalement. C'est-à-dire, est est-ce est, que vous pourriez expliquer pourquoi ce sommet est sorti de son contexte Macron n'est pas venu pour la première fois sous prétexte de la COVID-19. Le sommet est sorti de son contexte parce que le sommet ne prend pas en compte le bilan de Barkhane. Parce que normalement, si on doit faire un sommet sincère, la France ça fait huit ans de présence qu'elle est là. Et elle n'a pas un bilan, positif, un bilan positif. Donc les morts se sont accumulés, le terrorisme a proliféré jusqu'à ce que la France elle-même bah, prenne l'avion, Barkhane prenne l'avion pour aller bombarder des civils qui ont été maquillés par euh, euh, nos autorités. Ça a été une mascarade parce qu'ils euh, ont dit ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas l'aspiration du peuple malien ni du peuple africain qui se sent vraiment indigné à travers euh, des félicitations, des auto-félicitations. Nous, on ne les a pas félicités. Hein, parce que normalement, ce sommet aurait dû être le sommet de l'inventaire. L'année, le nombre d'années que Barkhane a eu à faire ici, quels ont été les résultats Le bilan humain, combien de Maliens ont été tués par les terroristes Ça, c'est une question qu'il faut mettre sur la table. Combien de terroristes les militaires maliens ont tués Combien de civils et Barkhane et l'ammunissement ont tué ce qu'ils appellent victimes collatéraux, même si euh, dans l'accord de défense signé entre le Mali et la France, la, et fait, et cet accord fait de la France le dieu du Mali, tout simplement parce qu'elle a le droit de crime pour tuer les gens, euh, les, les populations civiles qu'elle est pourtant censée protéger euh, une fois sur place. Elle est venue pour trois choses. Pour éradiquer le terrorisme, pour euh, protéger les populations civiles et, et pour protéger l'intégrité territoriale, physique, l'intégrité territoriale du Mali. Mais la France a fait tout le contraire. Aujourd'hui, c'est la France qui parle de l'accord d'Alger, qui est l'accord de partition du Mali parce que nous connaissons son projet de l'OCRS qui vise à s'accaparer physiquement de toute la bande sahélo-saharienne pour euh, euh, prendre les ressources, parce que ce sont les ressources naturelles, évoquons-le, ce sont les ressources naturelles qui euh, euh, comment dire intéressent la France ici. Et j'ai vu aussi dans le rapport de, du sommet du G5 Sahel que euh, c'est plus un business qu'une que, qu guerre, parce qu'il y a beaucoup de milliards de dollars qui sont en jeu. Il y a beaucoup de milliards d'euros qui sont en jeu. Donc, nos autorités euh, nous ont humiliés, sont en complot avec la France, contre le Mali. Et si je prends la dimension du, du G5 Sahel, c'est la France-Afrique et l'Occident même qui est contre euh, le peuple qui ne prend pas en, en charge la souffrance du peuple malien. Euh, dans cet accord qu'ils appellent l'accord d'Alger, que nous, nous, a, nous appelons ici papier hygiénique, cet accord euh, vise à, à, à, à la partition du Mali, à faire en sorte que euh, le nord soit indépendant, le nord soit autonome, euh, que euh, la France euh, puisse s'installer avec le terrorisme durablement ici. Donc nous avons été très, très déçus que notre président de la République, que moi-même, j'ai beaucoup soutenu quand il avait été nommé. J'ai beaucoup soutenu et je suis même allé jusqu'à le comparer à Moribou Keïta. Comparaison que j'ai je, que je, je fait ici, comparaison qui n'avait pas lieu d'être. Peut-être que je me suis précipité. peut-être que je n'avais pas compris le jeu au début. Mais aujourd'hui, c'est la démarche du contraire. Parce que si euh, l'histoire nous a enseigné quelque chose à travers Ahmed Segu Touré, euh, le fait président patriote de la Guinée-Conakry, Grâce à des grands hommes comme ça, nous pouvons déchiffrer les codes de l'impérialisme français, qui a dit en son temps que quand le colon, le un président est félicité par le colon, ça veut dire que il a trahi son peuple. Si il est méprisé par le colon, ça veut dire qu'il aime son peuple. Donc le jour où les colons vont le féliciter, le peuple doit comprendre qu'il les a trahis. Donc notre président Bandaou a trahi le peuple malien. C'est ça qui est à l'ordre du jour et non euh, l'inventaire euh, de, de l'échec. Parce que plus nous assistons à l'échec meurtrier de Barkhane, de l'aménagement et partenaires, task force, force, etc., plus ils, leur présence se renforce ici. Et lorsqu'ils disent qu'ils sont au Sahel, ils ne sont pas au Sahel. Ils sont bel et bien au nord du Mali, installés ici avec le terrorisme. Ils ne sont pas du tout au Sahel. Ils sont au Mali, mais quand l'un de leurs meurt, ou bien certains de leurs meurent, ils précisent dans des communiqués officiels qu'ils sont belles et bien au Mali. Donc ces jeux de mots, ces jeux de dupes, le peuple malien est assez mature pour comprendre que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, euh, même Ibeka vaut mieux qu'eux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de Bandao maintenant Qu'est-ce que vous allez faire des autorités de la tra transition malienne donc nous, on, a, on sort contre la présence militaire française, l'occupation, la colonisation à outrance, les crimes de la France contre le peuple malien. Nous sortons contre ça bien avant la transition. Nous sommes sortis contre IBK. Pourquoi C'est les mêmes raisons. Mais ce que IBK n'a pas fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et n'importe quel président en Afrique qui n'est pas. En, en, en harmonie avec son peuple. En cette année 2021, où l'éveil des consciences a atteint son sommet, c'est un, un président qui a appelé à l'échec. Alors, euh, Amina, on sait que dans le cadre de ce sommet, il y a eu à peu près 1200 soldats tchadiens qui ont été envoyés à la frontière entre le Mali, le Burkina et le Niger. Est-ce que selon vous, ce n'est pas l'une des réponses pour lutter efficacement contre le terrorisme non, je ne crois pas, parce que si c'était vraiment pour lutter contre le terrorisme, quand le président euh, euh, Touandera a, euh, il, il a fait les élections, qui est parti faire le djihadisme là-bas Qui est parti soutenir Bozizé euh, Ce n'est pas Idriss Déby. Idriss Déby, ce sont, tous ces présidents-là sont des pions de la France, et le peuple a compris. Idriss Déby ne peut pas déployer des gens pour sauver le Mali ou pour eux, c'est le peuple malien qui va sauver le Mali. Et c'est dans cette démarche patriotique que nous sommes, bien avant la venue de la transition, et c'est dans cette démarche patriotique que nous resterons. Donc nous-mêmes, nous ne regardons pas ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont toujours dans des jeux de dupes. Et nous, nous voyons euh, la valeur de l'être humain, parce qu'ils n'évoquent pas, comme je l'ai dit tout tantôt, ils n'évoquent jamais le bilan lourd, des pertes humaines, mais ils se félicitent de l'échec, de leur échec et de l'échec de la politique de la France-Afrique. Ils se félicitent de, de, de l'échec de, de Barkhane, de l'échec de l'aménagement. C'est là où je dis que ce sommet n'est qu'une mascarade, c'est une honte. Il n'y a rien à féliciter ici sans inventaire. Nous, nous voulons connaître le nombre de déplacés. Les populations qui sont déplacées dans, dans, dans cette guerre, ce sont des millions. Avant-hier seulement, il y a tout un village euh, à, à, à Bandiagara qui a été rasé de la surface de la terre. Et vous appelez pas le terrorisme, vous appelez, ils appellent ça, ils, ils se félicitent. Or le terrorisme est en train de fleurir. Ils se félicitent de quoi Ils se Alors, félicitent de leur échec lamentable. Alors, Amina, on sait que, euh, euh, bon, on a, on a compris cette approche que vous avez, mais est-ce que l'un des problèmes majeurs du Mali n'est pas également le fait que les Maliens soient dispersés, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mouvements, mais pourquoi les Maliens ne font pas en sorte que, de se réunir dans, un, dans une mouvance euh, pour faire pression, pour mettre la pression sur les autorités euh, nationales? Oui, justement, euh, on est en train de se réunir, malgré la dictature qu'ils sont en train de mettre en place, parce que tout le monde a vu que du temps d'Ibeka, nous sommes sortis. Malgré qu'il euh, euh, y avait la COVID-19, euh, tout le monde a vu euh, le rassemblement du M5. On est sorti par millions. Donc, euh, ils sont en train de mettre euh, une dictature en place qui vise à museler le peuple. Et si je dis viser à museler le peuple, c'est ceux-là qui sont éveillés, ceux-là qui sortent contre la présence militaire française. Parce qu'à l'Assemblée, il eu, euh, ils ont pris d'abord une loi. Donc, à l'approche la, de la sortie du 20 janvier, il y a le président du CNT qui a, fait, qui a sorti un communiqué qui violait même la constitution. Euh, pour nous empêcher de sortir. C'était un avant-goût pour nous dire que euh, si nous sortons, ils ne sont pas avec nous, ils sont avec la France. Ça, c'était la première preuve. Deuxième preuve, ils ont mis un système en place. Ils ont voté. Moi, j'ai voté non. Il y en a qui ont voté l'abstention et il y a d'autres aussi. Il y a un autre aussi qui a voté non avec moi. Donc, à l'Assemblée, ils ont dit, euh, euh, ils ont voté une loi pour, euh, euh, comment ça s'appelle, l'état d'urgence sanitaire. Et dans cet état d'urgence sanitaire, euh, ils ont prévu des articles qui visent à restreindre la liberté euh, d'expression sous peine de sanction. Donc moi, je ne vois pas en quoi euh, la liberté d'expression euh, peut être source de contamination de la COVID-19, peut mettre le peuple malien en danger. Euh, je crois tout simplement que nous sommes en face d'une dictature qui ne dit pas son nom. Le M5 RFP va sortir le 21 et nous allons soutenir le m 5 rfp Ces militaires, quand ils sont venus, nous étions les premiers à les soutenir. Mais ils ont divisé pour mieux régner. Et nous, notre objectif, ce n'est pas des postes. Notre objectif, c'est de sortir le Mali du gouffre impérialiste criminel français. C'est ça notre objectif. Donc, la division a eu son temps. Maintenant, le peuple malien a compris et nous sommes en train de nous regrouper et nous soutenons, nous allons soutenir la sortie du M5, tout comme la jeunesse du M5 nous a, nous a soutenu lorsque nous sommes sortis euh, pour faire notre meeting euh, au Carrefour des Jeunes. Nous allons soutenir le CDR. Le CDR va nous soutenir et il y a une grande mobilisation qui se prépare. Le peuple malien n'est pas prêt à laisser euh, euh, un pays comme la France quitter l'Occident pour venir diviser et détruire davantage à travers des laquais qui sont installés à la tête de nos États qui se disent autorités. Alors, vous qui, vous qui faites partie du CNT, euh, Amina, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'organiser les élections présidentielles au Mali dans ces conditions-là? Bon, moi, je ne sais pas trop parce qu'on n'est pas arrivé à ce genre de phase. Euh, ce que je sais, c'est que dans l'état actuel du pays, euh, si nous continuons comme ça, le Mali n'aura pas d'avenir et le Mali n'aura pas un bon président parce que forcément, ce sera encore euh, un autre Ibeka ou bien un pire que Ibeka, un autre Bandaou qui va venir euh, pour nous maintenir dans l'esclavage français, pour nous maintenir dans les crimes et pillages français. C'est de cela qu'il s'agit. Le problème, c'est que comment arriver aux élections tant que notre président a courbé l'échine devant euh, le président français, qui n'a même pas hésité une seconde à le féliciter, qui n'a pas hésité à dire qu'il a, il a fait mieux en quelques mois que les régimes précédents. Ça, c'est très inquiétant. Donc, nous, ce qui nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce pas les élections futures à venir, c'est le comportement euh, complice de cette transition qui vise à soutenir la France, qui vise, parce que rien de bon ne sortira de là, qui, lorsque la France a bombardé Bounty, et le monde entier est témoin et les villageois qui sont là qui ont, certains, dont certains ont été emprisonnés pour ne pas qu'ils parlent et certains ont, ont parlé et qui les ont traités de terroristes ceux qui, ont, ceux qui ont été bombardés, les blessés qui ont été enfermés, notre gouvernement s'est prêté au jeu pour couvrir la France donc nous on ne peut pas voir le Mali l'avenir du Mali comme ça on est obligé euh, de faire en sorte que soit le gouvernement se redresse et reste avec le peuple ou le gouvernement dégage comme Ibeka a dégagé. Alors, quel est votre dernier mot à l'endroit des Maliens qui vont vous écouter excuse, Excusez-moi, pas le gouvernement, la transition. Oui, alors, quel est votre dernier mot, Amina, à l'endroit de, de tous les Maliens et tous les Africains qui, qui vous écoutent ben, Mon dernier mot, c'est toujours l'appel à l'union, parce que l'union fait la force. Euh, nous nous sommes trompés au départ, parce qu'ils nous ont manipulés, ils ont joué sur notre crédibilité pour se rendre eux-mêmes crédibles et de temps en temps ils soutiennent, ils se servent de nous pour faire pression sur la France et d'ailleurs je félicite le mouvement iré debout sur les remparts ici qui grâce auquel le débat a été posé au Sénat français et qui grâce auquel à notre mouvement la France euh, a mis notre armée malienne devant et quand je parle de nos militaires, je ne parle pas de ceux qui sont au front. Je ne parle pas de ces victimes patriotes qui ont laissé leur vie. Je ne parle pas de ceux-là qui ont laissé leurs femmes. Je ne parle pas de ceux-là qui ont laissé des orphelins derrière eux par amour et par manipulation par des autorités irresponsables qui ont fait en sorte d'enterrer le Mali. Je parle bien de l'ex-CNSP, je parle bien de ces militaires qui sont venus nous remplir d'espoir pour la libération du peuple malien, même à travers la définition du CNSP. Nous avons eu confiance en eux, mais personne n'est au-dessus du Mali. C'est cela notre vision. Le Mali est au-dessus de tout. Les intérêts du Mali au-dessus de tout et le peuple ne va jamais se reposer plus jamais Tant que l'occupation française perdurera, les mouvements continueront et aucune mesure ne peut empêcher les Maliens de s'exprimer ou de nous museler. Donc, le peuple est en train de se réunir. Comme vous, vous m'aviez posé cette question, tout le monde a compris le jeu meurtrier parce que l'accord d'Alger, il faut vraiment euh, ne pas aimer le Mali pour se soumettre à la France à ce point. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de dirigeants de cette qualité. Merci infiniment, Amina, de m'avoir fait l'honneur de ta présence. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci. Merci.